On attaque l'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'EFSA, devant la Cour de justice européenne. Pourquoi Parce qu'il y a toute une polémique sur le glyphosate. Il y a d'un côté l'Organisation mondiale de la santé qui dit que le glyphosate est probablement cancérigène basé sur 1500 études qui sont publiques, qui ont été vues par des pairs, qu'on appelle ça la peer review, donc qui ont été analysées, contrôlées, et en fonction de ces études, l'OMS dit c'est cancérigène. De l'autre côté, on a une agence européenne qui a fait son évaluation sur à peu près 150 à 160 études, dont 81 sont secrètes. C'est-à-dire que ce sont les industriels qui ont financé ces études, mais qui ne veulent pas les publier, donc qui n'ont pas été revus par des pairs, par des experts, et que l'EFSA conclut c'est pas cancérigène. Donc nous, on veut avoir accès à ces données. Parce que pour nous, la science secrète va toujours à l'encontre de la santé des citoyens. On a lancé une initiative citoyenne européenne avec plein, bien sûr, d'associations. Il faut absolument que les gens signent cette pétition. Et si elle signe cette pétition, eh bien, lorsqu'on aura un million de signatures dans sept pays membres, eh bien, la Commission sera obligée de légiférer par rapport à ce glyphosate. Et ça va renforcer le fait qu'il va falloir interdire ce glyphosate.